Bonjour, mes chers élèves, je vais vous raconter l'histoire de l'étruche de, de l'écrivain français très célèbre, Jacques Prévert. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Lorsque le petit poussé abandonné dans la forêt se met des cailloux pour retrouver son chemin, il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux. Ah, c'est la vraie histoire, celle-là, c'est comme ça que c'est arrivé. Le fils poussé se retourne. Plus de cailloux. Elle est définitivement perdue. Plus de cailloux, plus de routoux, plus de routoux, plus de maison, plus de maison, plus de papa-maman, c'est désolant, se dit-il entre ses dents. Soudain, soudain, elle entend rire et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes, à un véritable orchestre. Un orage de bruit, une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit ⁇ C'est moi qui fais ce bruit, je suis heureuse, j'ai un estomac magnifique, je peux manger n'importe quoi ⁇ Quoi. Ce matin, euh, j'ai mangé deux cloches avec leurs battants, j'ai mangé deux trempettes, trois dizaines de coquetillers, j'ai mangé une salade avec son saladier Et les cailloux blancs que tu se mets, eux, ici, je les ai mangés. Monte, monte sur mon dos, je vais très vite nous allons voyager ensemble. Mais, dit le, le fils poussé, le petit poussé. Mais, dit le fils poussé, ou le petit poussé, mon père, hein? et ma mère, je ne les verrai plus. C'est le temps abandonné, dit l'Autriche. C'est qu'on n'a pas envie de te revoir de si tôt. Le petit poussé. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame L'autruche. L'Autruche Oh non. Euh, ne m'appelle pas Madame. S'il te plaît, ne m'appelle pas Madame. Ça me fait mal aux ailes. Vraiment, appelle-moi autruche tout court, le petit poussé Oui, autruche, mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas